À la base, je viens de la région parisienne j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que je ne me voyais pas rester sur place et par élimination, en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai connu le woofing. maintenant, je me crée un réseau de personne à personne. Et voilà, donc maintenant, je suis en camion. Mais ce n'est pas un mode de vie que je veux garder forcément très longtemps, c'est vraiment pour pouvoir facilement aller à la rencontre des gens, pour pouvoir être autonome. Et le but, c'est de me créer un lieu de vie. Allez D'accord c'est un peu prendre la route pour trouver son chemin. Oui, c'est exactement ça. Et puis, entre-temps, le chemin est sympa. C'est un chemin qui est très hésitant au début. On ne sait pas trop où on va, mais en même temps, c'est excitant parce que le moment où on prend la route, c'est que déjà, on a enlevé une grosse barrière. Et même si ça fait un peu peur, peut-être, moi, c'était quand même l'excitation qui primait. Et après, l'hésitation, la confiance en soi, c'est pas forcément donné à tout le monde en quantité. Et donc ça se développe avec des doutes. Et peu à peu, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Je rentre dans un réseau de gens qui se connaissent et qui voient les choses un peu de la même manière. une satisfaction incroyable quand je fais un pied de nez à ce qui est établi ouais, ça mais... c'est une satisfaction incroyable parce que je, je me dis je n'apporte pas, pas je vends pas mon énergie à, à cette manière de fonctionner qui, qui pour moi n'est pas, pas ton amour diable Exactement, ouais. Ouais, ouais. et Donc... ça c'est une satisfaction incroyable et je sais que le moteur de tout ce que je fais c'est ça. alors ça si tu le ressenti ça bah retourne-y et puis tu peux en abuser même. mais je le fais déjà je cherche quand même à changer de moteur et à être plus dans, le, dans, le, dans la fâchée, mais être plutôt dans... Voilà, j'ai trouvé et euh, c'est ça que je veux faire. Alors, choisir ouais. sa locomotive, euh, voilà, ce sera le thème de samedi prochain. Ouais. J'en ai d'autres plus militants des accordéons. Hein. Mais je suis quand même fini ce... l'autre fois, ils étaient plus militants. Eh ben ils sont là. Hein. Voilà. Là, c'est d'autres tonalités, tu vois. Euh... Ils ont fait toutes les manifestations de toutes sortes. Des voyages tout azimuts. Bienvenue à toi pour euh, cette euh, deuxième rencontre euh, de notre série. Ben on, va, on va parler du premier principe. Ah, ce serait bien, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est, ce premier principe Et ce premier principe se nomme « trouver sa locomotive ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, une locomotive Eh bien, on pourrait dire « qu'est-ce qui tire le train de notre existence ?» Quel élan nous emmène dans le quotidien Alors, il y a plusieurs locomotives possibles. Ça peut être l'argent, ça peut être le besoin de reconnaissance, ça peut être l'euphorie du prestige voilà qui peut vraiment nous emporter comme la feuille au vent. Tout cela c'est légitime bien sûr mais c'est le risque peut-être de crise existentielle. Ce ne seront jamais des bonnes locomotives Tous ces objectifs-là qui sont pour moi secondaires, on va les mettre dans les wagons sous forme de récompense. Ce sera la récompense de ce qui sera dans cette locomotive qui nous emmène. Alors on va voir tout à l'heure euh, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une locomotive. Quelle est donc cette locomotive C'est ça qui est intéressant, quand même, de lui donner une sorte de définition. Nous sommes le maître d'œuvre de notre vie, et que notre vie, notre existence, devrait conduire vers un chef-d'œuvre. Voilà. D'en avoir l'objectif au moins, mais comme le chef-d'œuvre, il a une définition qui, qui est personnelle, mais dans cet esprit-là, donc il va y avoir tout cet environnement qui va nous donner et effectivement les, les circonstances pour accomplir ce chef-d'œuvre mille fois remis sur l'établi, comme tous les chefs-d'œuvre. Et une chose importante de cette ambition-là, c'en est une, mais on peut en avoir mille autres. Il s'agit donc de ne pas se tromper d'ambition. L'ambition, d'accord, mais que ce soit la bonne. Comment nommer cette locomotive Eh bien, je dirais, c'est le meilleur de soi au service de sa communauté et d'associer les deux. Ils sont absolument inséparables. L'un ne va pas sans l'autre. Ce meilleur de soi qui habite cette locomotive, il aura comme conséquence ce service à l'autre qui va apparaître, qui va se dessiner parce qu'on a mis en avant ce meilleur de soi. Et donc, ils sont inséparables, mais l'un va naître de l'autre. C'est-à-dire le service à l'autre sera vraiment une évidence quand on aura vraiment accepté de porter et d'offrir ce meilleur de soi, c'est-à-dire ce pourquoi on est venu sur terre. Cette mission qui nous est donnée et qui nous dépasse, bien plus grande que nous. Il s'agira de répondre aux besoins de l'autre, parce qu'il n'y a peut-être que nous qui pouvons répondre à ce besoin-là, de celui que l'on rencontre, et d'accueillir ce que les autres peuvent nous offrir, évidemment. Ce sera donc un va-et-vient euh, du meilleur de chacun qui pourra combler, compléter ce que l'autre attend pour conduire son existence un peu plus loin. Le monde est tellement plein de questionnements qu'on va essayer d'y répondre à notre manière. Qu'est-ce que ce meilleur de soi Où est-il Où se cache-t-il C'est ce meilleur de soi qui doit être le conducteur de cette locomotive. C'est en fait la locomotive elle-même. Alors, faut-il fouiller la, la mémoire de notre enfance, d'un meilleur de soi qui aurait été massacré Ça c'est bien possible. Hein Parce que je crois que ça arrive à tout le monde. Et qu'on en est tous là aujourd'hui. Parce que c'est pas ça que l'environnement attendait. Et donc il s'est étouffé. Et donc il s'agit de le retrouver. Eh bien, comment le retrouver Eh bien, c'est peut-être de laisser couler cette innocence-là qui est toujours prête à s'exprimer de retourner, en fait, dans dans la nudité de l'enfant que l'on a été. Un chaman me disait, ce rêve d'enfance, il est toujours là, en fait. Il attend, il attend dans son coin, comme un enfant accroupi, là, comme ça, euh, qui attend qu'on l'en prenne dans ses bras. Et ce rêve-là attend qu'on le reprenne et qu'on lui permette d'exister. Oh oui. Salut. Ça va? <rire> Bonjour. Salut. Olivier, Daniel. Eh ben dis. Presque à l'heure, quoi. Ah bon. Oui, un peu de temps à... ah, toujours fait ça? Ah, oh, depuis, depuis l'âge de 3 ans. Merci. Toujours fait du pain. Oui, oui. Et toute ma scolarité de primaire, je prenais mon vélo à 2 km, je l'ai chez le boulanger. En fait, c'est un atavisme, je sais pas d'où il vient, oui, oui. mais je ne peux pas m'empêcher de faire du pain. Oui, oui. Et ça. Pas d'explication à la chose-là. Alors, est-ce que je vais continuer, bien sûr, vers cette authenticité-là, ou est-ce que je vais répondre à ce que je pense que l'autre attend de moi Et à ce moment-là, le mot est fort, mais il faut le nommer, c'est la prostitution. De soi-même, à quelque chose avec lequel nous n'avons rien à faire, et qui va en fait, nous envoyer sur un chemin où l'on va se perdre. Être civilisé, euh, franchement, c'est vraiment quitter une sorte de, de monde sauvage que nous sommes toujours. Mais à force de civilité, nous sommes devenus des animaux malades. Cette authenticité-là et ce meilleur de soi a été bien matraqué. Et là, ça me rappelle vraiment euh, le monde que j'ai connu comme apprenti boulanger ou comme ouvrier boulanger, et surtout d'un patron, ils disaient tous la même chose. Parce que j'étais rebelle, bien sûr. J'ai jamais accepté un patron qui me donne des commandements. Parce que c'est toujours à côté de ce que, la manière dont j'ai envie de faire. Le patron qui me disait, si tu fais à ta tête, tu seras toujours malheureux. Je suis retourné les voir plus tard. Et je leur dis... Maintenant, je fais à ma tête et je m'étais jamais aussi heureux. Vous êtes à quelle heure ce matin 4 ben, heures, euh, comme d'habitude. Tout de suite au pétrin pendant une heure. Et puis après pause, petit déjeuner, euh, salutation au soleil, à la lune aussi. Et reprise du pétrin après, jusqu'à Voilà, quasiment 7 heures. Et après, il y a toutes les tournes de pâte aussi pendant encore une heure. Et On arrive à 8h, 8h30, et, et là, on va donner un rabat. C'est-à-dire que là, les pâtes ont besoin d'être resserrées pour que leur gluten puisse gonfler plus rond, et s'arrondir au four, et s'exploser au four. Si on les laisse là, ce sont des pâtes qui sont, qui vont être plates, à demi-mortes, qui n'ont pas de réaction. On va leur donner ce qu'on appelle en boulangerie du corps et de la force. Et c'est ça qu'on fait, là. Qui suis-je? Tu me demandais la dernière fois, mais ça, on le verra dans Comment oser sa différence. Qui suis-je? Je suis un délinquant, surtout. Habiter, quand même, de la constance, de la persévérance. J'espère que c'est des qualités pour moi. Et voilà. Et de l'endurance. L'endurance m'a sauvé la vie, souvent. Un chaman me disait aussi, surtout, dans toutes circonstances, ne jamais abandonner. J'en ai fait un petit peu, euh une conduite de ma vie dans toutes circonstances où c'était difficile, ne jamais abandonner parce que il y a peut-être quelque chose à, à traverser, mais qui nous conduira quelque part si l'élan est là dans un objectif d'exprimer ce meilleur en soi. On y revient. Eh, hey, tu peux le tourner, regarde. Tu peux le tourner en pas long, tu vois, comme je t'ai montré. et aimes bien toi, avoir de la compagnie dans le euh, je suis un ermite moi, je suis un ermite mais euh, il peut arriver pour des raisons très spéciales, particulières, là c'est ma voisine, que j'accepte quelqu'un mais c'est avec euh, beaucoup de, de discernement et de, et de prudence parce que j'aime travailler tout seul en fait. Mais j'adore la convivialité et donc euh, dans le meilleur de soi puisque Qu'est-ce que je fais Je suis en train de parler de ma locomotive, en fait. Et puisque il s'agissait un peu de parler de mon identité, je cultive surtout le secret et le mystère parce que une chose importante de cultiver ce jardin secret où rien n'est dit de ce qui est en gestation. On ne parle pas d'un enfant trop tôt tant qu'il n'est pas à un certain stade de son développement, quand le cœur commence à battre. Et donc, tout ce qu'on peut entreprendre, tout ce qu'on peut avoir comme projet, de ne pas les révéler avant qu'il soit le moment. Et si on le fait trop tôt, on crève le ballon. Et on crève le ballon, et là, la montgolfière, même si elle était un peu partie, elle va s'écrouler. Et donc, il n'y a plus d'énergie dans cet élan que l'on peut avoir de construire quelque chose, d'un projet. Je cultive le secret et le mystère, effectivement. Et ça, je le trouve beaucoup aussi dans la solitude. Et la solitude, c'est le levain de tous les destins. C'est là qu'on va trouver, ce pas dans le mouvement permanent, dans la cohue, dans tout ce qui peut nous agiter. Non, pause sacrée, silence, marche, repos. Ce qui permet, en cultivant vraiment cette originalité, eh bien, ça va être progressivement d'échapper à la normalité, qui est un enfermement ressembler à sa collectivité coûte que coûte et d'aller contre soi-même. Il ne faut pas hésiter, à ce moment-là, dans un défilé, à remonter la manifestation. On ne va pas cesser de nous dire « Mais monsieur, la direction, elle est par là. Vous vous trompez de direction. » Eh bien, c'est ça qu'il faut faire constamment, revenir sur soi-même, rechercher ce qu'on a peut-être perdu et oser aller à l'encontre du mouvement collectif, ça reviendra dans notre prochaine rencontre avec notre différence. Et là, de s'aventurer, il y a un seul chemin, c'est celui que je préfère, c'est le chemin de l'étonnement permanent.